Bonjour à tous. Nous sommes le 1er février 2022. Euh, première journée du mois. Hier, on a fini en force sur les indices euh, boursiers. Euh, on s'est c'était peut-être un peu normal, vu qu'on avait eu une correction assez grande, euh, euh, surtout en janvier, là, euh, presque tout le mois de janvier, mais les derniers jours de janvier. Donc, euh, on va voir si c'est un rebond euh, technique ou tout simplement, euh, on va retourner à la baisse. Ça va être surveillé. On va faire une petite analyse là-dessus. Là. Je ne prétends pas voir la vérité, mais on ouais. peut regarder ça euh, calmement et voir euh, ce qui peut arriver. Parce que dans le fond, le discours de la Fed, c'est de continuer à monter les taux d'intérêt. Euh, plusieurs fois en 2022. On va... Moi, je ne pense pas que Jérôme Powell ou... ou les autres banques centrales un peu partout sur la planète vont le faire. Euh, surtout au Canada, ici, où on singe littéralement ce que fait la Banque centrale américaine. Euh... Avant toute chose, j'aimerais parler un peu de, de ce qui se passe ici au Canada, parce que euh, c'est assez important, là, euh, les événements qui se passent à Ottawa, où on a eu un rassemblement très, très important, important la fin de semaine, en fin de semaine. Et euh, je m'attendais hier, qui était lundi, là, je m'attendais peut-être à avoir des réactions, euh, en tout cas de la part de, de Justin euh, euh, Cachette-Trudeau, parce que Justin était caché, euh, et parce qu'il était en contact avec quelqu'un qui a eu la COVID, il a dit que c'était son fils. Et là, maintenant, euh, il a attrapé la COVID, qui dit. C'est ça qu'il qu a dit hier. Et pourtant, Justin Trudeau a trois doses. Et s'il pouvait en avoir dix, il en aurait dix. Et il a attrapé la COVID. C'est surprenant, pareil, euh, que les personnes qui prônent cette vaccination-là euh, absolument, à tout prix, même contre la science, contre les recommandations de leurs propres organismes euh, de santé. C'est le cas de euh, Legault, ici François Legault, qui va contre ce que euh, recommande la santé publique euh, au niveau de la troisième dose, si on a déjà été contaminé, euh, Ces personnes-là euh, attrapent la COVID. Et euh, de toute façon, on a les, les, les statistiques qui sont claires, euh, qui ont été sorties par euh, euh, le Dr Raoud là, euh, à, à propos de la vaccination. Les pays qui ont connu la plus forte le plus, la for plus forte vaccination euh, ont connu la vague Omicron la plus forte. Donc, euh, euh, ce n'est pas difficile à, à conclure, à voir les données telles qu'elles sont. C'est-à-dire que plus euh, on se fait vacciner, euh, plus notre, nos anticorps deviennent plus faibles pour résister aux différentes variables, et même, je vous dirais, contre la grippe. Et on va aller voir tout à l'heure, euh, euh, dans une des nouvelles, là, euh, y a, en ce moment, il va y a souvent avoir un... un c'est pas un procès, là, mais ça se trouve être un, une, une enquête, là, un bureau d'enquête, euh, avec des sénateurs, tout ça, où on considère qu'il y a beaucoup, beaucoup d'effets secondaires. Euh, même euh, augmentation de cancer. On va aller voir ça euh, sur la, la survaccination. Et donc, tout ça découle du fait qu'on a une technologie qui est absolument expérimentale. Et euh, on commence à voir un peu partout sur la planète. Et ici au Canada, il faut le dire aussi, on commence à voir que c'est de la folie de prôner ça. Et pour vous dire rapidement, parce que la, la, la nouvelle que j'ai derrière moi, ça se trouve être le premier ministre de la Saskatchewan, je vous en avais parlé, euh, qui, qui lui veut arrêter tous ces folies-là là, de mesures à propos du... Euh, de, de, de, de la, la COVID, là, les mesures. Euh, euh, et il soutient aussi les, nos fameux routiers. Bon, euh, je, vais, je vais rien que résumer rapidement parce que quelqu'un m'a demandé, c'est Fabrice, qui m'a demandé euh, qu'est-ce qui se passe au Canada. Eh bien, c'est pas compliqué. Euh, hier, euh, la sortie de Justin Trudeau, bien, au Parlement, ça a brossé beaucoup. On a Pierre Polièvre, qui se trouve être un député conservateur, qui lui a dit. Euh, euh, qui soutenaient euh, les camions, qui sont encore là et qui vont, euh, qui sont encore euh, campés euh, à, à, devant le, le parlement. Et en fin de semaine, il y a encore, un, euh, euh, on se réunit encore. Il ne faut pas oublier qu'il faisait moins 20, 20, 25 degrés et il y avait beaucoup trop de monde. Selon euh, BBC, selon certaines sources, on disait un million On cent On parle pas simplement. Euh, devant le Parlement, mais un peu partout là, qui étaient euh, réunis qui s'étaient réunis pour euh, manifester je sais pas comment il y en a euh, exactement je veux pas comme euh, dire qu'il y en a plus ou moins je ne le sais pas, même personne est capable d'établir un chiffre réel mais avec les drones, avec les hélicoptères on a pu faire à peu près un bilan qui aurait, qui aurait eu quatre cent mille personnes là. Euh, on dit un peu partout là, euh, à Ottawa là. donc euh, Justin Trudeau a dit et c'est absolument ridicule et c'est pour ça que je, vous parlerai, je ne vous parlerai vraiment pas ici au Québec de ce que les médias disent. C'est absolument absurde. Trudeau est allé dire qu'il y avait eu des, des actes de terroristes et euh, c'est terrible. Dans le fond, c'est la statue de Terry Fox qui, en 1980, là, avait fait le tour du Canada, avait eu le cancer et euh, euh, avait été amputé d'une jambe, je me souviens. Là. Et on a fait une statue en son honneur et c'est bien. Mais euh, la, statue, la statue de Terry Fox. On, Terre ont on dit qu'on l'a vandalisé. Tout ce qu'elle avait, tout simplement, c'est euh, un, un affiche là, où, qui parlait de liberté. Quelqu'un avait mis un, un morceau de carton euh, avec euh, liberté, avec un drapeau du Canada sur euh, le dos de la statue. Absolument rien d'immoral. De, de, de, de, euh, ce n'est pas la peinture de, de, qui est arrivée ici à Montréal. Là. On a peinturé la de McDonald's, je pense qu'on a perdu la statue de McDonald's. Donc, euh, c'est des, des, des, des petits actes, là. Qui... Mais euh, euh, Trudeau et euh, les journaux, les journaux euh, de propagande ont dit que c'était terrible, que c'était, d'un, des... de que c'était simplement une petite gang qui était là, et c'est complètement faux, et euh, de deux, qu'il qu y avait eu des actes euh, terroristes, presque, parce que Trudeau a traité les personnes qui étaient là de terroristes. 1,4 million de personnes, le, des terroristes qui sont en ce moment euh, euh, à Ottawa ou un peu partout. Et il euh, faut dire aussi que selon son argument, toutes les personnes qui étaient au Québec, là, je parle bien, qui étaient sur les viaducs, qui ont, qui ont applaudi nos camionneurs qui s'en allaient à Ottawa, ce sont tous des terroristes. Donc ça fait un méchant paquet de terroristes ici au Québec. Donc, euh, je veux tout simplement regarder la vérité, là, parce que, dans le fond, vous n'aurez jamais la vérité à travers euh, que ce soit la presse, le journal de Montréal, euh, même euh, radio -Can, Radio-Canada, qui est complètement euh, une radio de propagande. Euh, autant vous n'aurez pas de vérité sur ce qui se passe euh, à Ottawa et un peu partout au Québec, autant vous n'aurez pas de vérité sur la COVID. Et Trudeau... Son message, en gros, là, ce qu'il a dit, tout simplement, euh, Poliev il a demandé des comptes. Euh, ben O'Toole, tout c'est une marionnette. là Il va avoir un vote de confiance sur lui. Là. Euh, bon, lui, il se, il se vire... Euh, mais d'un côté, j'étais content quand même qu'il est allé rencontrer des camionneurs. Ça change rien. Je pense pas qu'il va... Qui va faire quelque chose dans toute. <rire> c'est un chef de parti très très faible. On a un vote de confiance sur lui, là. donc qui s'en vient. Je pense c'est aujourd'hui ou demain, là. peu importe. Mais donc Trudeau est dans le champ et il fait de la propagande en disant qu'il faut aller se faire piquer. Et comme je veux vraiment vous faire vous dire ce qui arrive, je veux pas comme inventer des choses. La vaccination ne semble pas fonctionner sur les données, les statistiques euh, qu'on a aujourd'hui. C'est un peu partout sur la planète, je pense. Je ne parle pas simplement euh, du docteur Raoul, je parle de beaucoup d'autres statistiques qui prouvent, en tout cas qui nous montrent, là, que la vaccination ne fonctionne pas. À la deuxième dose, il y a plusieurs personnes qui ont eu plein de complications, plein de maladies. Euh, euh, sur, euh, Ça vient du site euh, du gouvernement du Canada. Sur 100 000 personnes, on a à peu près 5 000 complications. C'est 5 de complications sur la vaccination. Et la deux, première dose, on disait que c'était, ça allait nous guérir du COVID. Deuxième dose, troisième dose, ça ne fonctionne pas. Trudeau est allé encore, va dire ça. Si on veut se sortir de cette pandémie-là, il faut se faire vacciner avec une troisième dose, ou première, deuxième, troisième dose. Ça ne fonctionne pas, le COVID est encore là. Et même, c'est des personnes. Lui, il en est la preuve vivante, il a trois doses et il vient encore d'attraper le COVID. Réveillé. Donc... Euh, euh, bon, j'ai quelques nouvelles avant de passer. Euh, euh, ok, j'ai placé toutes les nouvelles parce que c'est tellement intéressant. Euh, il y a beaucoup, beaucoup d'informations qui sortent un peu partout, mais euh, sur les médias euh, traditionnels ici, vous avez absolument rien. Là. Euh, à, euh, il y a une majorité de Can ça, ça vient de sortir une majorité de euh, de Canadiens et à, en Saskatchewan, euh, le pourcentage ici c'est un, un sondage de la maison. Euh, euh, comment ça s'appelle la maison, c'est euh, Angus Reed. donc euh, c'est très très connu ici au, au Canada, au Québec. Euh, euh, on est rendu, on est rendu, parce que la, la, la, le pourcentage a augmenté, on est rendu à 54 de la population qui dit maintenant qu'elle qu veut la fin des mesures euh, absurdes des gouvernements. C'est 54 euh, En début de janvier, on était à, je pense, 40 euh, Vous pourrez aller voir, là, le, le, euh, la description de l'étude est là, là, mais on est rendu à 54 et ça monte en flèche. Donc, les personnes en ont marre de, de mesures qui sont absolument absurdes, un masque qui ne sert à rien. Et lorsqu'on voit nos voisins du Sud, aux États-Unis, euh, ou euh, à à peu près, euh, en tout cas, une bonne partie des États-Unis c'est s'est tombé ces mesures-là, et surtout, euh, Biden a perdu son combat d'imposer euh, euh, la vaccination pour les entreprises de 100 personnes et plus. Eh bien, ici, ça commence. On est rendu 50, on est rendu majoritaire. Euh, je pense que c'est... Euh, ça, c'est sorti le 30... Hier, c'est sorti hier. Donc, je vais placer ça comme ça pour que vous puissiez voir. Attendez, comme ça ici... Et puis, j'ai beaucoup de nouvelles à vous montrer, des graphiques, donc euh, c'est pour ça que je vais me dépêcher. Euh, Dernière estimation, un ménage, un ménage sur cinq a eu au moins un cas de COVID positif depuis le 1er décembre 2021. Donc, euh, il y a eu beaucoup, beaucoup de personnes qui ont attrapé le COVID au micron, la variante au micron. Et il faut se dire euh, qu'ici, euh, au Québec, euh, même si les chiffres ont été truqués par euh, euh, Legault euh, et sa gang, euh, la réalité, c'est qu'on a eu autant même plus de personnes qui ont été hospitalisées ou qui ont attrapé la COVID avec une double vaccination. De 90% du monde vacciné ici. Et peut-être plus que ça si on considère qu'il y en a qui ont reçu seulement une dose. Là. Donc, on a peut-être 92% du monde vacciné. Il y en a beaucoup qui ont leur genre de route. Et on a eu de l'infection euh, comme jamais vu. Et c'est un peu la même information qu'on a partout euh, sur la planète, en Israël. Euh, peu importe les endroits Là, Raoul a fait la démonstration avec les graphiques. Donc, euh, on se retrouve avec beaucoup, beaucoup de du qui correspond presque à la survaccination qu'on a eue. Donc, en tout cas, euh, l'information est là. Vous pouvez aller lire ça. On parle aussi de beaucoup, beaucoup de la COVID. Ce n'est pas de ça que je veux parler. Mais l'information de base, ça, on est rendu à 50 euh, La majorité. On est rendu ma majoritaire euh, où on dit qu'on on, on en, en a marre de ces. Euh, euh, de ces euh, mesures-là qui sont absolument absurdes, donc euh, vous irez voir ça, ça c'est une information très très importante Ensuite, on va aller voir un peu plus l'économie, mais je veux vraiment passer rapidement à, à des nouvelles sur la COVID. Vous avez là, je vous ai un peu résumé qu'est-ce qui se passe ici. Je pense que c'est un bras de force entre euh, les gouvernements, autant euh, euh, Trudeau euh, que Legault ici au Québec, euh, avec leur discours absurde qui ne tient plus la, qui ne tient plus du tout la route là, en disant qu'il faut absolument se faire vacciner. Je comprends, on a 400 millions de doses qu'il faut passer, et là, euh, il y a infirmière qui a dit qu'il y a beaucoup de doses qui se perdent du au fait qu'on n'est plus capable d'avoir autant de clients qu'on l'aurait voulu. Ça, c'est un autre... Il euh, bah, y en a eu beaucoup. Là. On, on sait très bien, en tout cas ceux qui me suivent, que le sénateur Rand Paul s'est vraiment opposé aux déclarations de Fauci euh, de ce criminel-là, il n'y a pas d'autre mot. Ça se trouve être l'équivalent ben, d'Arruda qui vient de démissionner, du nouveau. Là, je ne me souviens pas son nom, puis je ne veux pas m'en souvenir. Nouveau directeur de la santé ici au Québec. Donc, euh, c'est euh, une commission d'enquête. Euh, on, on va regarder ça un peu. Là. Je ne veux pas comme, euh, euh, là, regarder tout ça, là, mais euh, on écoute. Apparemment, Give a name or I would not have allowed you. I'm the one telling them where to go. I'm going to keep doing that. Senator, we also have, uh, let me give you this last thing and then I'll shut up and uh, get out of your way. 9:28, 2021 Project Salus Weekly Report. Project Salus is a defense, defense department initiative where they report and uh, they take all this data that doesn't exist, supposedly, and they give it to the CDC. They're watching these vaccines. On that date, and around that date, I have numerous instances where Fauci and that entire crew were saying it's a crisis of unvaxxed. It's 99% unvaxxed in the hospital. In Project Salus, in the weekly report, the DOD document says specifically 71% of new cases are in the fully vaxxed and 60% of hospitalizations are in the fully vaxxed. This is corruption at the highest level. We need investigations cdc courage donc on revient ici donc vous avez euh, seulement un petit bout de l'entrevue. Vous irez voir ça si ça vous intéresse. C'est sur mon site. Euh, ça se trouve être justement la, la, la vaccination là, euh, en fou. Là. On voit très, très bien qu'on a eu euh, faussiement, li, littéralement, au Congrès, euh, au sénateurs aussi. Donc, c'est un sénateur qui se lève contre ça. Mais c'est une commission d'enquête. Et ça commence de plus en plus aux États-Unis. Ça commence à sortir. Euh, ce sont des menteurs. Donc, on vaccine. Plus on vaccine plus on attrape la, la, la COVID et si vous voyez tout l'entrevue, vous allez trouver euh, euh, qu'il y a beaucoup, beaucoup de conséquences euh, désastreuses. Une augmentation de 300 du cancer depuis la vaccination. Euh, euh, on a eu aussi beaucoup de myocardie. Il y a toutes sortes de problèmes euh, dus à la vaccination, tout simplement parce que il y a plusieurs médecins qui avaient averti On se trouve à, à, à défaire, à briser notre système immunitaire. Euh, donc, euh, c'est ça, c'est aux États-Unis. Très intéressant, je l'ai placé sur mon site. Maintenant, on va aller, euh, bah, plus euh, au niveau de l'économie. Qu'est-ce qui se passe Parce que dans le fond, euh, au niveau de de, de la COVID, de tout ça, on a euh, brisé, en tout cas, euh, démantelé une bonne partie de l'économie, autant, euh, je peux parler autant au Québec, au Canada, dans le reste du pays. Aux États-Unis, c'est moins vrai pour plusieurs euh, euh, États républicains, parce que dans le fond, on a dit non à, aux mesures liberticides de la COVID. Euh, ça fait assez longtemps. Donc, je parle. On parle souvent de la Floride. On parle du Texas, on parle d'autres États, là, surtout les États républicains, ou, ou même démocrates aussi, mais plus républicains où on a dit non. Et euh, ça va très bien. Je parle au niveau de l'économie, c'est sûr qu'on est dans un équilibre Économie globale quand même on peut avoir certaines euh, souffrances mais au, en floride ça va très très bien euh, là bas le sport euh, la vie a repris son cours normal euh, ceux qui veulent mettre des masques en mettent ceux qui veulent pas en mettent pas il euh, y a des, euh, des personnes un peu dérangées style euh, casin là, notre casin ici national qui reste là bas en floride et qui critiquent les restaurants euh, là bas parce qu'ils ne euh, mettent pas de masque euh, je, moi je la mettrais dehors tout simplement être mais on peut pas là. la veut dire, la floride pas, mais euh, Jocelyne Cazin, là, une vieille euh, une finie là. Euh, excusez, je suis raide parce que c'est absurde. Parce que si elle veut vivre la liberté euh, en Floride, parce qu'elle vit en Floride, je pense, une bonne partie du temps, ou peu importe, euh, qu'elle reste là, et qu'elle accepte les mesures qui sont là, ou à qui au Québec puis vivent comme... Euh, vivent en l'enfer sur Terre ici, euh, où on doit euh, suivre des mesures qui sont absolument absurdes, jouer le jeu, tout le monde joue le jeu, euh, parce que certains ont beaucoup, beaucoup d'avantages à continuer à jouer le jeu. Mais la réalité, c'est que je voudrais vivre dans une telle de liberté, revivre euh, la liberté. Donc, euh, on va aller immédiatement avec euh, les marchés et on va finir avec euh, euh, ben, l'argent, surtout. Je voudrais vous parler d'argent. Euh, ça, c'est le, le, le premier, er septembre un graphique, là ça se trouve être... Euh, je vais vous transférer. C'est encore comme ça. c'est Ça se trouve être un, un peu les conséquences de... de... C'est pas très, très clair. J'aurais aimé... Euh, que ce soit plus clair, j'ai un article que j'ai encore placé sur mon site, euh, où on parle des différentes conséquences qui se sont produites depuis deux ans, là, euh, conséquences sociales dues au fait que euh, le, COVID, euh, ben, le COVID, surtout la crise, l'alimentation de la, de la crise autour du, du COVID, là, euh, euh, même on essaie d'étirer ça euh, ici au Québec, au Canada, euh, plusieurs endroits dans le monde où euh, l'Australie, euh, euh, par contre, plusieurs endroits, c'est terminé. Là. Le Danemark, l'Angleterre. En France, on essaie encore d'étirer ça. Je... Donc, c'est les différentes conséquences. Je l'ai mis sur mon site, c'est difficile à voir. Vous irez voir ça. On parle qu'on a eu des, euh, beaucoup, beaucoup de conséquences néfastes au niveau social. On le voit ici euh, au Québec, là. Ben, même dans les journaux, les médias, on commence à en parler. Euh, la maladie mentale euh, est en... Est en... Montée en flèche. Euh, chez les jeunes aussi, beaucoup, beaucoup de, de maladies. Ben, quand, lorsque je parle de maladies mentales, ça peut être de toutes sortes, là, autant psychi psychiatriques, psychologiques, euh, de, de, de l'angoisse, peu importe quoi. Là. Euh, ça fait partie de ça aussi. Euh, le, le ben, On parlait aussi euh, de l'environnement. Ben, c'est euh, paradox Paradoxalement, le fait d'avoir euh, imposé euh, une vie comme ça là, euh, depuis 12 ans, deux ans, on a créé de la pollution. Bien, peut-être qu'au niveau, euh, les productions ont arrêté, mais on a mis un paquet des masques, les... on jette tout. Euh, donc, euh, oui, euh, d'un autre côté, on se trouve avoir mis l'environnement de côté en disant qu'il fallait absolument s'occuper de ça en premier. Mais dans la réalité, on... c'est secondaire. Euh, on a aussi ben, la cybercriminalité. Euh, euh, on a la, la crise de la dette un peu partout. Euh, autant au niveau euh, des gouvernements, au niveau des entreprises, qu'au niveau des individus. Là, on se retrouve avec une disparité. Euh, les plus riches sont de plus en plus riches, les plus pauvres, plus pauvres. Et là, on n'avait pas encore connu les conséquences directes de ça. Là, on commence à connaître, à, à avoir ça. Là. On se trouve avoir euh, eu des mesures gouvernementales qui ont aidé, en, qui, ont aidé qui ont précipité, euh, qui, qui ont fait en sorte qu'on ait plus de, de, de, de facilité, là, parce qu'on avait tout, tout fermé l'économie. Là, on ouvre l'économie et on pense que tout va repartir comme ça. Non, non, non, il y a beaucoup d'entreprises qui sont tombées en faillite. Euh, J'ai vu ça hier, là, dans les... Les, bon, dans différents journaux, là, euh, il y a des restaurants qui vont partir et qui peut-être ne, ne seront pas capables de toffer la ronde et plusieurs autres entreprises ne tofferont pas la ronde tout simplement. Euh, C'est comme ça. On a tout détruit. Le, le, les chaînes d'approvisionnement, approvision, l'inflation est en hausse. Le fromage, euh, j'ai ce matin, va avoir une hausse, je pense, de 15%, 10 à 15%. Euh, dû au fait que hein, à cause de sur, toute la chaîne d'approvisionnement qui a été détruite à cause de la, des pénuries de main-d'oeuvre, qui ont été causées directement par ces crises-là, mauvaise gestion des gouvernements. Donc, euh, c'est ça. On a plusieurs conséquences. J'ai un petit article. C'est surtout graphique, mais il n'est pas très, très clair. Euh, au niveau géopolitique aussi, parce que là, on parle beaucoup, beaucoup de l'Ukraine. Euh, pour moi, ça se trouve être une diversion, parce que dans le fond, euh, je pense que Biden euh, euh, crée une grande, grande diversion. Et Trudeau aussi embarquent dans le jeu, là, pour euh, oublier là, ce, leur gaffe et oublier leur politique, parce que Biden, vous le savez très, très bien, je vous l'ai montré dans un, dernier, un des derniers graphiques, là, qui, euh, Biden, ça va vraiment mal son affaire, et euh, les, les démocrates euh, sont en chute libre, et les républicains vont reprendre le Sénat, et euh, le Congrès, euh, euh, ben, en tout cas, vont reprendre beaucoup, beaucoup de sièges euh, en mi-mandat 2022. Euh, en France, c'est l'élection de Macron qui ça en vient très très bientôt, je pense au mois de mars. Ici, bah, ben, c'est moins important, mais c'est l'élection de l'ego, notre logo national d'une euh, euh, partielle. On va voir ce qui va arriver avec Anne Casabonne. Donc euh, là, on se trouve à avoir une, un, un, un creux, des creux pas mal importants euh, en janvier, et là, on se retrouve à être peut-être en retournement, un rebond technique qu'on appelle, parce que ça se trouve être un graphique qui monte. Que probablement, on pourrait peut-être rebondir ici. Là. Hier, on a eu une hausse assez importante et on voit sur les oscillateurs qu'on est dû, là, pour euh, parce qu'on est allé creuser un peu trop. Et la question qu'on doit se poser, est-ce que euh, on va euh, reconnaître de nouveaux sommets ou est-ce qu'on va retomber euh, avec euh, du, du surplace ou, ou une baisse encore plus forte pour 2022 comme je vous ai dit, je le rappelle, euh, la, les premières, euh, la, les premiers jours là, de l'année, le premier mois, là, le mois de janvier est toujours un présage de ce qui va arriver le reste de l'année. Et janvier n'a pas été très très fort. Donc, euh, on va voir. Euh, mais de toute façon, moi ce que je vous, je pense comme scénario ce qui va arriver. Et c'est pas pour faire le prophète. Là, euh, je ne sais pas. C'est pas moi qui dessine, mais je pense que la Fed, euh, c'est au mois de mars qu'elle devrait monter ses taux. Euh, le marché pourrait monter. Euh, C'est un test là, psychologique. Là. Et la Fed, euh, Jérôme Powell, euh, va s'ajuster. Euh, il est allé à la pêche et il va voir comment le marché va réagir et il va s'ajuster à ça. Et moi, je dis que Jérôme Powell peut monter peut-être une fois, deux fois les taux. Là, on parle de 6-7 fois en 2022. Moi, je n'y crois pas, mais on verra. C'est pour moi qui décide. À moi qu'ils veulent faire cracher les marchés. Ça, ça pourrait être un, un scénario possible, mais euh, euh, ça va être à suivre. Donc, euh, c'est un peu… Euh, là, on est en rebond, un rebond technique là, de ce qui est arrivé depuis… Euh, c'est depuis janvier, là, euh, fin janvier, là, euh, début janvier, excusez, on a eu un janvier pas très, très, très beau. Janvier, janvier pas mal morose euh, 2022, c'est ça ici, regardez. C'était le top là, de janvier. Puis on, a, on a eu janvier euh, qui a été vraiment exécrable pour euh, les bourses. Là, il y a eu un rebond, mais c'est ça. Ça va être à suivre. Et euh, ça, ça, ça se trouve être sur le, le plus long terme, là. On voit le, le, euh, le, le dollar américain et euh, le Standard Poor's. On voit que le dollar américain a pris beaucoup de force. Et euh, habituellement, lorsque le dollar américain monte, l'or euh, baisse. Oui, l'or a connu, a, mais a fait surtout du surplace. Et l'argent aussi, c'est la même chose. Et le dollar américain a repris de la force depuis... Bah, depuis le, le, le Ici, là, à peu près euh, 21, là, de, ben, 2021, mi-2021, mi et là, on monte, on monte. Où est-ce qu'on va aller avec le dollar américain, on, à cause de tout ce qui se passe sur la planète? Le dollar américain, qu'on le veuille ou non, est en, quand même une valeur refuge au niveau mondial. Et là, on se trouve à être ici au Standard Poor's, là. Euh, Lorsque le dollar américain, ça peut monter ensemble, mais lorsque le dollar américain euh, euh, commence à monter trop, mais ben on se trouve avoir des corrections. Ça va être à suivre, mais ici on a cet oscillateur-là, le stochastique RSI, là, où on, on s'en va à la baisse. Donc euh, c'est faible. Le, les, les marchés sont très très faibles. Donc, euh, c'est à suivre voir si euh, ce qui ce qui va arriver. Là. Euh, moi, je maintiens mon scénario. Je vous remonte ce petit graphique-là que je vous avais montré, qui se trouve être les taux d'intérêt euh, à long, long, long terme. Et euh, la petite montée ici de 2022, jusqu'à 2022, on est rendu ici. Il euh, y a des points d'interrogation. Euh, bon, ben moi, je pense que même les petites tentatives que Jérôme Powell va faire au niveau de cette montée des taux pour calmer l'inflation, eh bien, je pense qu'il ne fera pas ça. 2022, ça pourrait être en dents de scie. 2022 pourrait être en dents de scie, mais si ça a monté des taux, je pense qu'il ne le fera pas. Euh, la tendance, en tout cas, long terme, s'en va à la baisse. Il ne faut pas oublier que l'injection monétaire va se poursuivre. Euh, le gouvernement américain va continuer à acheter des dettes euh, de la part des La Banque centrale va acheter les dettes du gouvernement américain pour pour maintenir le, artificiellement ce système-là, parce qu'il n'y a pas assez de revenus euh, au niveau américain euh, pour maintenir euh, le, le, le, le, le, simplement le, le, le taux, euh, les dépenses courantes, euh, l'intérêt sur les, euh, les dettes, là, parce que euh, il faut que le gouvernement américain paie l'intérêt sur les bons du trésor qu'il émet, euh, admettons qu'il... Il un bond du 13 ans, 5 ans, à, je sais pas comment, pourcentage, 2 Il faut qu'il remette 2 à échéance. Mais il n'est pas, pas capable, de, mettre, de à, part, à, à part de créer de nouvel argent gratuit pour maintenir ça. Et euh, je vais finir avec euh, l'argent. J'ai placé deux articles sur mon site. Euh, je vais partager ça avec vous. là Vous pouvez aller les lire. En gros, ce que ça dit, tout simplement, que l'argent et l'or... Euh, euh, ben, dû au fait de l'inflation, euh, habituellement dans l'histoire, euh, l'argent et l'or euh, ont toujours suivi, euh, avec le petit graphique ici, là, on a toujours suivi une tendance euh, euh, symétrique là, entre la montée de l'inflation et la montée de l'argent et de l'or. C'est ça qui est arrivé dans les années 70, une montée surtout qui a été poussée à partir de 76-77 et on a eu le pic ici, l'argent et l'or. Et pour notre euh, situation actuelle, on n'a pas encore connu ça. Pourtant, toutes les autres métaux de base, que ce soit le cuivre, le zinc, le fer aussi, l'aluminium, en tout cas peu importe, les métaux, les métaux de base, non seulement métaux précieux, mais les autres métaux ont connu une montée très très importante et non pas l'or ni l'argent. Et on est comment? C'est stagné. Euh, c'est pas à la baisse, c'est pas à la hausse, ça fait du surplace. Et euh, ici, le, ben, ce soir, on parle de tout le marché des matières premières là, que, qui a connu euh, euh, <rire> vraiment, vraiment, vraiment une montée très, très importante. Et pourtant, euh, l'or et l'argent n'ont rien connu, surtout l'argent qui est considéré aussi. Euh, non seulement comme un métal euh, métaux précieux mais un métal industriel parce qu'on en, on en a besoin beaucoup dans le salaire ainsi de suite donc euh, c'est ce qu'on va voir dans la dernière article on va terminer avec ça il y a urgence de réévaluer le cours de l'argent donc euh, ça se trouve être une lettre ouverte là, financière alliance fort euh, peu importe. là. Euh, ce que ça dit, en gros, j'ai lu ça ce matin, euh, on a eu, euh, ben, depuis, comme je vous ai montré tout à l'heure, on a eu une montée de tous les métaux euh, qui sont directement reliés euh, au domaine industriel. Et euh, un métal qui est très, très relié au domaine industriel, comme je vous dis, euh, c'est l'argent. L'argent qui se trouve être très, très utilisé dans, au niveau médical, au niveau des... Euh, pour euh, la purification en tout cas des opérations, tout ça. Et euh, aussi, une des grandes utilisations de l'argent, c'est les contacts là, euh, pour les, les panneaux solaires, le solaire, donc très, très utilisé. Il y a plusieurs autres, euh, c'est ça, euh, dans le photovoltaïque. Euh, et on a une augmentation, et on prévoit encore plus euh, une augmentation de l'utilisation de l'argent. On a ici 2020, 25, 30, 35, 40, et on veut vraiment s'en aller dans le solaire. J'ai vu des des grands projets là dans les déserts. On pourrait mettre des panneaux solaires... Hein et on pourrait presque fournir la planète en entier dans le désert du Sahara. Seulement une petite, petite partie, là mais le problème, c'est la distribution là, au niveau des câbles. Là, pour Mais quand même, techn... techniquement parlant, je... moi, je le vois. Là. Je pense que le solaire euh, euh, il va continuer. Là. On... on va utiliser, oui, on va continuer à, tu... à utiliser les sources traditionnelles comme le charbon pour alimenter. des Mais le solaire, il faut pas oublier que c'est l'énergie la plus euh, abondante... Euh... Qui nous est donné gratuitement par le créateur. Donc euh, le solaire, euh, bon, je, on n'a pas le temps, j'avais une petite statistique. Peut-être que je peux le faire rapidement si je la trouve. Euh, euh, où est-ce que j'ai placé ça? Euh, si je trouve pas ça, je. OK. Statistique. Euh, time world. Euh, ça doit être ça ici. Je fais ça rapidement. <rire> je fais, euh, population mondiale. Euh, Dépenses gouvernementales, voiture. Euh, Environnement, alimentation, si je le trouve pas, ah, énergie. Euh, C'est en mégawatts euh, employés aujourd'hui, source non renouvelables, euh, sources renouvelables. Énergie solaire atteignant la Terre. Aujourd'hui, en mégawatts, regardez. Puis on le sait, on le constate. Là. On a simplement à placer une surface euh, noire et on voit que l'énergie qu'on qu peut capter est extraordinaire et, et qui ne coûte rien. Ça prend simplement de la surface. » Donc euh, avec l'énergie solaire, on a l'énergie la, la, la plus euh, euh, la plus puissante qui existe sur la planète. C'est simplement d'organiser euh, plus que le vent là euh, l'énergie solaire. C'est sûr que le, le, le soir on n'a pas d'énergie de, de, de, solaire, mais on pourrait trouver des. On commence à travailler sur des sources qui pourraient emmagasiner cette énergie là. Donc on revient aux moutons. C'était tout simplement pour vous montrer que le solaire, euh, euh, quoi qu'on en pense, on a de, de, de l'avenir devant cette technologie-là et on va utiliser ces technologies-là et surtout avec le photovoltaïque qui transforme la lumière en énergie électrique, euh, euh, ça prend de l'argent et c'est à ça que je voulais en venir. Donc euh, en ce moment, on se trouve à avoir euh, beaucoup, beaucoup de projets qui ont cessé du fait que le prix de l'argent n'a pas assez pris d'envol parce que ça prend beaucoup de temps à développer des mines et euh, là, on se trouve à être euh, justement là, au con. <rire> on a de la difficulté à s'appréhender provisionné en argent, mais euh, surtout en voyant l'avenir. Donc, euh, ce qui va arriver, euh, tout simplement, l'article parle de ça en gros, c'est qu'on l'argent, les mines, les exploitations qu'on a, qui commencent à être plus vieillissantes, On n'a pas assez d'argent pour euh, euh, subvenir à, à, au taux à, à, à l'utilisation qu'on va en faire pour l'avenir. Il euh, n'y a pas de nouvelles découvertes dans les dernières années. Ça, ça se trouve être le graphique. Là. On avait eu des découvertes dans les années 2010, 2011, 2012. Euh, les budgets... Euh, OK, j'avais euh, l'argent de 1 OK, okay. Oh, j'avais assez de valeur, j'avais quelques chiffres qu'on... tout cas peu importe, là, je vous résume ça comme ça. Euh, en gros, ce que ça dit, parce que j'avais une petite phrase que je voulais vous lire, là, ben, on finit avec ça. Là. En mm -hmm. gros, ce que ça dit, c'est que l'argent euh, est sous-évalué, même avec un montant de 200 l'once. Euh, J'ai la difficulté... Euh à trouver euh, ce que je voulais vous dire, vous lirez l'article. Euh, à, à 200$ l'once, en ce moment on est à 20, 20 quelques dollars l'once, mais euh, à 200$ l'once, bah, okay. euh, même si au, euh, le cours de l'argent était multiplié par 10, cela ne suffirait pas à ramener à un prix normal compte tenu de la création monétaire ces dernières années et de la perte du pouvoir d'achat induite par les principales monnaies. Même... À 200 euh, peu d'investisseurs qui trésorisent pour se protéger de l'infraction accepteraient d'apporter leur métal pour accélérer la production photovoltaïque. Donc, euh, mes petits lingots que j'ai achetés, euh, euh, je pourrais avoir des surprises dans les prochaines années, mais à 200 l'once, est-ce que je vais vendre? Euh, certains ont spéculé en disant que l'once d'argent pourrait atteindre 600 Moi, j'y crois. Euh, je ne dis pas que ça va être la semaine prochaine, mais euh, 600 ça pourrait arriver au niveau de la spéculation. Euh, si on compare ce qui est arrivé dans les années 80, euh, à cause du fait que si l'or euh, augmente, ben, l'argent augmente d'une manière plus exponentielle que l'or. Euh, et il faut comprendre que l'argent se trouve à être souvent, en tout cas dans des mines, là, euh, un sous-produit de l'or. Euh, C'est pas toujours vrai parce que des mines euh, d'argent, tout simplement. Donc, euh, on est euh, à à ce niveau-là, au niveau de l'argent. On va voir ce qui va arriver. Euh, J'en ai, ai aucune idée. Euh, mais euh, c'est pour l'avenir. Euh, moi, j'ai investi dans l'argent et euh, l'or aussi, les mines d'or, mines d'argent, c'est la même chose. Euh, C'est à vous faire vos, vos, vos choix. Le bitcoin commence à connaître des faiblesses. Il y en a qui disent qu'il va atteindre 100 000. On verra. Moi, je n'investis pas dans le bitcoin. Je maintiens mes positions. bitcoin ou, ou les autres, là, les terrains, ou peu importe lesquels, là, euh, je dis pas de ne pas investir. Là. Je ne veux pas me mêler de ça, de ce débat-là. Donc, pour résumer rapidement, parce que j'ai dépassé encore mon temps, comme toujours... <rire> Euh, je, euh, je, au Canada, ça chauffe beaucoup. Euh, hier, il y a eu beaucoup de brosses camarades à la Chambre des communes. On va voir ce qui va arriver. Euh, euh, Trudeau est en état de, de faiblesse parce que, dans le fond, il ne faut pas oublier qu'il est euh, minoritaire et qu'il a été élu avec une poignée de, pe de, de personnes. Dans le fond, euh, ce n'est pas beaucoup. Beaucoup de jeunes euh, qui ont misé sur sa beauté. Euh, tout simplement, ce n'est pas très, très fort, mais euh, c'est ça qui est arrivé. C'est une guerre d'image. Euh, c'est un gars qui paraît bien, mais il y a des jeunes qui qui ne réfléchissent pas et ont misé sur un vase creux. Là, c que lorsque, lorsque vous allez acheter euh, euh, quelque chose dans un, un magasin, vous attendez à avoir quelque chose de solide, et vous arrivez et c'est creux, il n'y a rien. Ben, c'est ça que vous avez eu avec euh, votre Justin. Et maintenant, euh, tout ce qu'il donne comme déclaration, c'est des absurdités en disant que les Canadiens euh, n'aiment pas les actes terroristes, que ceux qui sont là, c'est des terroristes, des misogynes, c'est des euh, ceux qui sont à Ottawa, là, qui, qui, qui, qui sont encore là pour la semaine, et plusieurs autres vont aller les rejoindre. Et il y a 54% maintenant qui, euh, qui est tanné, qui, qui est tanné des mesures absurdes, de, de François Legault ici au Québec et de Justin Trudeau au Canada. Et il y a plusieurs autres euh, premiers ministres, dont celui de la Saskatchewan. Il y en a d'autres qui vont emboîter le pas très, très bientôt. Euh, Peut-être deux, trois semaines. J'espère que ça va être assez rapide. Mais je pense qu'au printemps, ça va être terminé, mais après, il va y avoir des procès. Euh, je ne pense pas qu'ils qu vont s'en tirer facilement comme ça. Et surtout, euh, lorsqu'on regarde les médias, euh, que que j'encourage tout le monde, là, tous les Québécois là, qui me suivent, là, qui me regardent de couper le cordon, s'il vous plaît. Arrêtez de regarder TVA, Radio-Canada ou ces vendus-là. Informez-vous avec des, de l'information que vous pouvez trouver. Euh, je ne dirais pas par vos propres moyens, parce que dans le fond, on n'a pas toujours le temps, mais euh, allez à des, des, des endroits où on vous donne de l'information quand même que vous pouvez vérifier, que vous pouvez contre-vérifier. Euh, je vous dis, je ne veux pas la promotion de mon site, de mes deux sites Bourse Technique, euh, Goldbull Market surtout pour techniques, au niveau de l'économie, au niveau de mes vidéos. Mais euh, j'essaie d'être honnête là-dedans. Là j'essaie vraiment de trouver la vérité dans, dans, dans ce que je vous présente. Là. Je ne dis pas qu'on on obtient la vérité en absolu, mais quand même euh, j'essaye de vraiment euh, aller euh, chercher de l'information pour que vous puissiez euh, puis il n'y a pas moi il y en a beaucoup d'autres euh, à un moment donné j'avais dit ça, il n'y en avait pas beaucoup, oui il y en a beaucoup d'autres mais la raison pour, pourquoi je parlais moi un peu que c'est particulier, parce que moi j'ai des sites web en plus de, euh, de ma chaîne YouTube mais il y en a d'autres qui ont ça aussi là. donc euh, je vous dis pas de, nécessairement de, de, de venir sur mes mes, mes, mes babelles, euh, Ce que je vous dis tout simplement, c'est que vous pouvez euh, faire euh, vos recherches euh, et trouver euh, de la vraie information au lieu de vous fier sur les radios euh, vendues par l'État qui euh, sont financées par l'État et qui continuent à nous mentir euh, avec les gouvernements euh, en nous disant « allez vous faire injecter troisième dose » et euh, là je ne sais pas s'ils vont se rendre à la quatrième, mais non… Euh, donc, euh, on va suivre encore ce qui se passe cette semaine et, et probablement les convois euh, vont, vont repartir vers Ottawa encore la fin de semaine. Il y a encore beaucoup, beaucoup de monde qui sont là, là. mais euh, le mouvement continue. Donc, on ne lâche pas et euh, il faut s'encourager, regarder, euh, pas euh, écouter les nouvelles, mais regarder euh, ce qui se passe euh, au niveau de la planète dans la, la, la réalité. Là. Donc, on se revoit très bientôt pour de nouvelles vidéos.